Je Fremont, je suis agriculteur à Confrançon qui est un petit village entre Bourg et Macon. Je suis avant tout éleveur, j'élève des vaches, une quarantaine d'hectares d'herbe, 35 à 40 hectares d'herbe sur lesquelles broutent les vaches pour euh, la vente euh, à la ferme de, de viande bovine. Je cultive une, on dira 25 à 30 hectares euh, de cultures diversifiées céréalières. Ce sont d'abord des vulnérabilités économiques, entraînées par le fait que l'activité agricole s'est intégrée dans, dans la mondialisation des échanges de produits. Le marché, l'économie a conduit à de plus en plus de dépendance, à de plus en plus d'importation de ces, de ces protéines. Et l'un des enjeux aujourd'hui, c'est de pouvoir relocaliser cette production de protéines en Europe, notamment. Cette dépendance aux protéines végétales est importante dans les, dans les systèmes alimentaires de, de l'alimentation, notamment des bovins. La vulnérabilité la plus, on va dire, ancestrale de l'activité agricole, c'est la vulnérabilité à la météo, d'une façon générale, au climat. Avec euh, le, la tendance au réchauffement climatique, on peut imaginer que certains phénomènes extrêmes soient plus fréquents. Le propre de l'agriculteur, c'est de se coltiner avec le vivant. L'eau sera réfiant, la question de l'eau devenant de plus en plus sensible. Savoir ce qu'on va irriguer, ce que les paysans devront irriguer pour nourrir la population. Aujourd'hui, on irrigue du maïs, par exemple, qui sont destinés à des productions animales, industrielles, la production de viande. va falloir faire évoluer ça, c'est une évidence, mais plutôt irriguer des protéines, par exemple, qui pourraient être directement mangées par, par, les, par les gens. La question de la santé, par exemple, à travers euh, le choix de l'agriculture biologique est euh, vraiment un élément déterminant. La santé des consommateurs et la santé de, du paysan ou d'agriculteur euh, avant tout. Tout finalement parce que c'est quand même nous qui sommes les plus exposés euh, aux produits phytosanitaires notamment. Un système extrêmement intégré à, au système agroalimentaire, euh, je suis passé à quelque chose d'extrêmement autonome. Le fait d'avoir introduit de l'herbe sur la ferme par exemple euh, a permis de, de, de s'affranchir complètement euh, d'une alimentation euh, protéique euh, achetée, à peu près aussi d'achats de, d'engrais par exemple. Il y a très peu d'achats extérieurs sur la ferme c'est le circuit court a une importance euh, toute particulière, puisqu'il s'agissait effectivement de retrouver de la valeur ajoutée, de retrouver de la proximité avec le consommateur. Et donc, euh, petit à petit, se développe sur la ferme un certain nombre de, de choses. D'abord, la vente directe de viande, puisque c'était ma production principale. Et donc, euh, là, je vais jusqu'à la transformation de la viande. Et donc, euh, la vente à, à la fois à la ferme et à la fois à travers un groupement de producteurs. Parallèlement, bah, j'essaie aussi de développer euh, de la vente directe, de la transformation euh, sur euh, les productions végétales. Le but recherché, c'est d'abord un but de, de, économique, évidemment, hein, de, de rentabilité, voilà. de réduire l'impact sur l'environnement mais du coup de retrouver un peu plus de valeur ajoutée à travers le prix euh, des produits. À titre personnel, avoir ce contact avec le consommateur, ça permet d'avoir ce retour sur la qualité des produits, euh, sur le métier qu'on fait. Ce lien direct permet d'avancer ensemble avec, euh, avec euh, les consommateurs, avec euh, les citoyens aussi. Parce qu'en fait, euh, euh, là, pour le coup, euh, euh, c'est souvent un engagement aussi citoyen de la part des consommateurs, de se dire voilà, on choisit des circuits courts pour choisir un certain type d'agriculture. On n'est pas au, au bout des, des évolutions. On parle beaucoup d'agroécologie, donc le, le travail avec le vivant. Il euh, y a plus de choses encore à explorer que de choses qu'on connaît. Donc ça, c'est passionnant. Une autre agriculture, une autre façon d'envisager le sol comme support, comme voilà, comme comme lieu de vie. Ben, c'est vraiment valorisant pour le métier d'agriculteur de se de se frotter à ces questions-là. De toute façon, ça, ça se fera pas sans un transformation, sans transformation aussi nos, nos nos modes alimentaires, de nos voilà. C'est une, une question extrêmement complexe. Donc là, ça suppose une certaine incertitude, mais justement, c'est très intéressant parce que ça suppose euh, euh, personnellement de se frotter euh, à des défis défis euh, euh, techniques ou des défis, euh, euh, oui, de, de relationnels aussi. Enfin voilà, qu'on rencontre pas dans une activi dans, dans activité, dans l'activité agricole euh, telle que, voilà, euh, je la vivais au début de mon activité en tout cas.